Alors à quoi doit ressembler un échantillon correct Parce que euh, va bien falloir à un moment ou un autre, va, en génère, plutôt de préférence au début avant de commencer, vérifier que l'échantillon est bon, euh, tout simplement pour se retrouver avec des vêtements qui ont la bonne taille euh, et de vérifier alors que l'échantillon est bon par rapport au modèle, et puis euh, en tout état de cause euh, à ce qui est donné par la bande de la plotte. Mais alors des fois c'est pire que ça parce que la bande de la pelote ne donne rien. Euh, elle dit simplement euh, que euh, voilà, c'est à tricoter en 4 mm, euh, qui a 100 grammes euh, la composition et puis euh, bah, débrouillez- avec ça. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai échantillonné. Et la première chose euh, que j'ai faite n'est pas bonne, c'est-à-dire que j'ai fait un petit échantillon comme ça, trop petit. J'avais tablé sur euh, une vingtaine de mailles, pour 10 cm, donc j'en ai monté 25, j'avais cru être prudente, et puis en fait il est trop petit. Euh, je crois qu'il doit faire quelque chose comme... Euh, voilà, Il est en fait il est trop petit, on dirait qu'il fait il fait 10 cm, mais c'est trop petit parce que ça roule sur les bords, c'est pas régulier, en fait il ya a vraiment que 8 cm d'exploitable. Alors, 8 cm, est-ce qu'on peut euh, mesurer un échantillon de 8 cm Oui, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas assez précis. Si on donne 10 cm, c'est pour avoir euh, quand même une certaine précision. Euh, L'idéal étant de faire euh, bah, plus grand, voilà. Donc cette fois, j'ai prévu large. J'ai mis aussi des bordures au point de riz pour éviter que ça roule. Et euh, là, en plus, je l'ai épinglé. Après, bah, on mesure. Alors, on mesure avec son mètre. On se place au début d'une maille, là, on regarde où on arrive et puis on compte entre deux. Alors comme c'est pas forcément facile de compter tout en maintenant le mètre, on peut faire ça avec des épingles, donc en se plaçant au zéro. Et puis à 10 cm plus loin. Voilà, donc il faut prévoir large. Pour pouvoir se placer ensuite, euh, le mettre bien à plat, alors dans l'idéal, il faudrait aussi le, le repasser, hein. je ne l'ai pas fait là, mais il faudrait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, qu'il ne faut pas se baser sur la, sur la, sur la, la bande en elle-même, par exemple, là vais hein, dire euh, voilà 30 mailles 10 cm, je monte 30 mailles, je dois tomber sur 10 cm. Euh, le risque, c'est si vous tricotez plus serré... Si vous faites 30 mailles, vous allez obtenir moins de 10 cm. Et puis vous allez vous retrouver sur euh, dans ce, dans ce cas-là où ça ne va pas être exploitable. Donc prévoyez large. Euh, 40, c'est bien. Voilà, ça permet de mesurer. Et, ben, et une fois qu'on a placé nos épingles, on peut faire aussi la même chose pour les rangs ben, c'est plus facile de compter.